qu'on fait des tas de trucs, on fait vraiment n'importe quoi en fait, c'est ça qui est bien. C'était bien pourri. Et on repart à zéro. C'est pas possible. Salut, bienvenue dans la boîte. Aujourd'hui, on va parler d'un synthé super cool, le Korg Minilog XD. Enfin, normalement, il devait être là, quoi. Jean-Michel Et à un moment, il va falloir arrêter de me balancer les boîtes. Le mini Log XD, c'est un synthétiseur avec deux oscillos analogiques et un oscillo numérique. En fait, ce qui est vraiment intéressant dans ce synthé, c'est qu'il a un séquenceur et que c'est hyper facile de l'utiliser. Je vais prendre un son de base et puis je vais enregistrer une séquence comme ça là, à l'arrache là, ok Hein T'aimes bien l'arrache Jean-Michel T'es un genre de mec à l'arrache toi, ouais, ouais ouais Et pourtant, on n'a rien bu. Ah, Jean-Michel Allez, je prends un son de base. Pour ça, bah, je vais aller euh, prendre un init de programme là, vers la fin des banques, c'est cool. Super Bon, là j'ai un oscillo, je vais en rajouter un deuxième. Je peux les détuner. J'ai envie. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de faire une séquence. Pour enregistrer une séquence, c'est vraiment hyper facile. Il suffit d'appuyer sur Record, puis je vais ma séquence. Rest. Rest. Rest. C'est bien. Oh, c'est bizarre ça. Alors, c'est pas grave. Au fait le truc marrant c'est que je peux aussi allumer et éteindre des steps de séquenceur comme ça. Puis en allumer d'autres. Ça c'est cool. Je vais faire mon son comme ça, je vais utiliser les enveloppes de filtre. Ça c'est sympa. Allez, un petit peu d'unisson. Ça c'est cool. Ça vous plaît Bon, on peut aller encore plus loin. Les boutons Shape qui sont là, ils nous permettent de vraiment sculpter notre son. Un petit peu d'effet Oh oui Un petit peu de delay ouais. Un truc encore plus génial que j'aime beaucoup avec le Mini Log XD, c'est la possibilité d'automatiser un paramètre. En fait, si j'appuie sur Motion Mode, Là il me dit qu'il n'y a pas de motion data. No motion data. C'est de l'anglais. <rire> non je vous expliquerai, l'anglais c'est un... c'est une autre langue. Si vous appuyez à la fois sur motion mode et sur record, euh, il faut passer en mode séquenceur. Merde Moi je vous dis, si on continue comme ça, on court à la catastrophe. Okay Donc j'appuie sur motion mode. Si j'appuie sur play, puis sur record. J'ai un métronome qui se met en route. Et puis, je sais pas, je peux gérer n'importe quel paramètre, euh, comme par exemple euh, l'attaque de mon enveloppe de filtre. C'était bien pourri. <rire> Donc là, je viens d'enregistrer un paramètre et j'ai fait n'importe quoi. Ça peut totalement arriver. Ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, je vous assure, ça va vous arriver. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire exit. Je vais repasser en mode édition aller dans le séquenceur et puis aller sur ce bouton ici. Et vous voyez ici, il me dit « Motion Enable », il est marqué à « On ». Si je prends le bouton qui est ici, il me dit que c'est l'enveloppe générateur Attaque, et puis je peux l'effacer si j'ai envie. Je tourne le bouton et j'appuie sur « Write et ça me l'efface. Oh là, là, là là là là Non. Ça ne va pas être possible, c'est un échec un échec total. C'est complètement pas possible. Et on repart à zéro. Alors j'aime bien la dernière séquence que j'ai faite. Je vais jouer ma séquence. Puis je fais rec. Attention. Ça, c'est chouette. Et donc là, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on va dans Motion View, on a un petit bout de courbe là qui apparaît. On peut l'éditer si on veut. Et puis on peut l'effacer, on peut l'activer, la désactiver. Pour le faire, c'est facile. On va sur ce bouton dans l'édition de séquence et on peut faire On ou Off sur Motion Enable. Vous voyez, il y a quatre paramètres possibles qu'on peut automatiser. Là, j'en ai automatisé un, c'est... L'enveloppe generator attaque et donc je peux en rajouter autant que je veux. Par exemple, si je veux automatiser la cutoff de mon filtre, bah rien de plus simple. Motion mode play record et voilà. Allez, on fait un autre son parce que j'ai envie. Alors, en fait, on peut aussi, avec ce séquenceur, faire de la polyphonie. C'est ça qui est vraiment sympa. Et on n'est pas obligé de tout jouer en même temps. Donc ça veut dire que vous pouvez commencer par jouer une basse. Et puis après, on peut jouer aussi d'autres notes par-dessus qui vont se superposer dans la séquence. Ça, c'est cool. Maintenant, je vais rajouter d'autres notes. Pas mal c'est quand même vachement sympa je veux dire on est capable de faire des séquences polyphoniques d'automatiser jusqu'à 4 paramètres en même temps on peut les activer les désactiver c'est bon c'est dans la boîte ou pas pour bon, plus d'infos sur le Minilog XD, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien pour acheter le Minilog XD si ça vous intéresse, sinon vous pouvez aussi aller sur la chaîne YouTube des Sondiers, il y a une review complète du Minilog XD, on rentre bien bien dans le détail. Qui vient nous regarder qui, qui est assez fou pour regarder ça